Salut les gars, mon nom est JP bienvenue à Québec. Aujourd'hui, dans les de mont saint anne on va aller faire un petit World Cup. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait. Oh, on a des amis en plus. son ouais, sont en DH, moi je suis dans un zoo. Fait que la fameuse World Cup. Oups. Je ne la ferai pas all-in, ça fait longtemps. Je serai pas de tout linker. On va juste la faire intelligemment pour que je vous la montre un petit peu. C'est vraiment une piste qui va prendre plusieurs passages pour bien euh, pour bien tout faire les, les features. Bon, je te flatte. Ver oh. ben. ça. Hey, la première fois que j'ai fait ça, je devrais être en Wilson 26. Pouces. Tu peux les mettre pour lui. Que la particularité, c'est pas compliqué. T'as énormément de gaps. Ça fait que si vous demandez si ça saute ou ça se roule, non, ça se roule pas. Ça fait que... Un peu limite On va dans une nouvelle section Juste ici C'est la première fois que je fais On en regarde loin <rire> Puis au Mont-Saint-Anne Vous avez des gars qui roulent en épais Ça, Je serais jamais capable de suivre Les autres si voient mes vidéos Ils vont être morts de rire Ça je le garde pas, je vous avertis avec un peu de pratique. Je serais capable de linker une bonne partie de cette piste-là. Non. La vraie ligne était à droite. La ligne 2020. C'est ça. Je serais capable d'en linker une bonne partie. OK. Ici, je suis pas à l'aise. J'avais boqué cette de la dernière fois. Ça. Ça. Ça. ça. Nope. OK! On est parti! Ça semble tellement facile quand c'est les gars qui le font! Ça! So far, so good! cette ligne continue tout droit! La ligne 2022 rentre ici, dans une nouvelle section! Première fois que je l'ai fait, on fait attention! Ça! Ouh! On va racheter un petit peu de compression sur la fourche parce que j'ai comme beaucoup de monstres d'arrivée. Oui! Okay. Je ne vais pas se poser rouler en équilibre à la bout dans cette piste-là. Ça, ça! Arrête, ça va bien! Ce pas mon meilleur temps, évidemment. OK. La ligne de course à droite, non. Je prendrais ça ici. La chicken line à gauche. Ouh. Non, la vraie ligne sera à droite. Je suis comme dans la ligne des marcheurs un peu. OK. Tu la World Cup est une piste pas facile mais souvent le monde où on s'entend on rouler beaucoup les... les 37 on rouler les chômeuses, les t'attaques La World Cup c'est pas la plus dure, c'est beaucoup les gros features qui sont très hauts, assez massifs mais c'est une piste qu'il faut que t'attaques énormément Présentement, je vous rencontre' compte je roule sur la défensive c'est pas la manière de faire cette piste là. Une piste. Très épique. Ah. Ça fait que c'est une piste qu'il faut de la vitesse. une piste qu'il faut être agressif. Euh, je ferai pas le planeur. Ah. Je ferais pas si pire. Peut-être pas aujourd'hui. Je me sais quelquefois pour. Euh, M'assurer que je suis correct. I want a steve smith <laughs> <laughs> oh my god oh my god Ah oh, la première fois ça a pire Et t'arrives en sacrament en bas Bon fait que ceux qui ont pas compris c'est la première fois que je faisais à Steve Smith Wuhuu <t> oh <'en> <t 'en> <t 'en> <t 'en> Ok oh on oh, va se laquer un peu à cadence, ça a bien être. God fuck! Ça se fait bien, le pire c'est le virage à la fin. Est-ce que tu es arrivé dans le virage? Les dalles! Euh, deux lignes, je les connais pas bien, bien. Fait que.. Ça, ça. Oh, je manque un peu de traction. Ma ZEB n'est pas encore euh, parfaitement tunée. Je viens d'acheter une nouvelle ZEB 2023. J'embarque rapidement dans mon travail. On va travailler à tuner ça. Oh, je viens de faire la Steve Smith. Oh my god. Que d'émotion. Ok. Fait que le pire. Faire la roche, lever, arriver sur le bois, puis lever une deuxième fois, ça va. C'est l'esti ce de virage après, maudit que t'arrives vite dedans. Ah. Ah. Ok. Ça, je sauterai pas. Il t'arrive des roches en esti. Fait que dans les gros features, il me resterait le planeur j'ai jamais fait je crois que c'est tout si ça aurait été la ouais, ça aurait été mettons la version 2022 j'ai pas fait la tarzan qui était à mon avis probablement le plus gros feature euh, de la world cup passez yep. ah, pas vite. Mais la Tarzan ne passe plus dedans depuis cette année. Après la chute de Sir Brooke McDonald. Et évidemment, les deux demi-sauts sont bloqués, je ne pouvais pas les faire. Je curieux de voir la grosseur quand t'arrives. Ah, je me suis snapé une gosse. Ah, oh, c'est pas super, si j'ai déjà fait plus gros. Lui il a l'air plus long. Ah. Alors, c'était la World Cup. C'est pas la meilleure run que j'ai faite, à vrai dire. C'est la deuxième fois que je l'ai faite. Mais, écoute, c'est ça que la World Cup, ressemble. Je serais gêné de retourner l'affaire, le bac bien tuné. Je vois que ma zèbre, j'utilise trop de travel pour rien. j'ai pas pris ça. On va travailler ça un petit peu. Fait que c'était la World Cup 2022. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ça, je vais aller avoir une crise cardiaque qui prendre une bière. Salut!